Comment placer les lasers-plans à la bonne altitude D'abord, à l'aide de la molette noire, il faut ajuster le premier laser à l'altitude souhaitée grâce à l'échelle graduée située sur le bord du modèle. Ensuite, il faut ajuster le second laser pour qu'il coïncide avec le premier.